Cet exercice est inspiré de la méthode de Jacobson. Vous allez contracter fortement un groupe musculaire, éprouver les sensations que cela vous fait, ressentir toutes les sensations associées à la contraction des muscles. Ensuite, vous relâchez le groupe musculaire, et à nouveau, vous observez toutes les sensations qui se présentent. Vous pourrez ainsi apprendre à relâcher votre corps et à bien faire la différence entre les tensions et la relaxation. Plus vous contracterez fort les muscles, et plus ils se relâcheront par la suite. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez à nouveau reprendre certaines parties du corps, aussi longtemps et autant de fois que vous le souhaitez, et autant de fois que vous ressentez le besoin de le faire, en alternant, à chaque fois, contraction et relâchement. Installez-vous confortablement, vous allez pouvoir développer un grand calme physique et mental. Prenez conscience de votre position, de vos vêtements, des points d'appui de votre corps. Prenez également conscience de votre respiration. Inspirez, et expirez. Inspirez, expirez, et laissez vos yeux se fermer. Maintenant, serrez votre poing gauche, de plus en plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, tenez encore, encore, sentez ce qui se modifie, sentez, ressentez les sensations dans vos doigts, dans votre main, dans votre poignet, dans votre avant-bras, encore, voilà, et relâchez. Relâchez votre point gauche et sentez. Ressentez ce qui change. Qu'est-ce qui a changé dans vos doigts Dans votre poignet Dans votre main Dans votre avant-bras Ressentez les muscles au repos. Juste contempler et profiter de ce moment et de ces sensations. Maintenant, vous allez serrer l'autre point. Serrez votre point droit, de plus en plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, encore, encore. Sentez, ressentez ce qui se modifie. Ressentez les sensations dans vos doigts, votre main, votre poignet, votre avant-bras, encore, encore, serrez. Voilà, et relâchez. Relâchez votre poing, et sentez, ressentez ce qui change, et ce qui a changé, dans vos doigts, votre main, dans votre poignet, dans votre avant-bras. Ressentez les muscles au repos. Juste regardez et profiter de ce moment et de ces sensations. Maintenant, serrez votre poing gauche à nouveau, de plus en plus fort, plus fort, allez-y, tenez, tenez, encore, sentez à nouveau ce qui se modifie, sentez, ressentez les sensations dans vos doigts, dans votre main, dans votre poignet, dans votre avant-bras, voilà, et relâchez, relâchez votre poing. sentez, ressentez ce qui change, ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé dans vos doigts, dans votre main. Dans votre poignet, dans votre avant-bras. Ressentez encore une fois les muscles au repos. Et à nouveau, observez ce qui se passe. Maintenant, serrez votre poing droit. De plus en plus fort, plus fort, plus fort. Tenez encore un peu, encore. Sentez ce qui se modifie, tenez. Serrez, sentez les sensations. Toujours les doigts, la main, le poignet, l'avant-bras. Encore, et relâchez, relâchez votre poing et sentez ce qui change, ressentez les muscles, au repos, juste constatez, observez ce qui se passe, ce que vous ressentez. Maintenant que vous avez compris l'exercice, que votre corps l'a compris, vous allez pouvoir serrer les deux mains en même temps. Allez-y, contractez vos deux points, serrez, serrez, serrez les deux points, encore, plus fort, plus fort, plus fort, de plus en plus fort, encore un peu, encore, et voilà, relâchez. Encore une fois, vous allez pouvoir constater toutes ces modifications qui s'opèrent, le calme, la détente musculaire, le repos qui vient après l'effort. Comme c'est agréable ce corps qui fonctionne bien, qui se contracte, puis se détend. Maintenant, contractez votre bras gauche de plus en plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, encore, encore, encore, fortement. Fortement, sentez les muscles qui se contractent dans le bras, comme cela joue sur les sensations que vous ressentez. Dans le bras, dans l'avant-bras, dans l'épaule, contractez, contractez, et relâchez votre bras gauche. Relâchez les muscles. Voilà. Ressentez à nouveau toutes ces sensations. Tout ce qui peut vous paraître différent. Votre biceps détendu. Les sensations dans votre bras. Dans votre avant-bras. Dans votre épaule. Maintenant, autour de votre bras droit, de se contracter de plus en plus fort. Serrez, allez, contractez le bras droit. Continuez à contracter encore, encore, encore, plus fort. Allez-y de plus en plus fort, encore, encore, encore un peu. Et relâchez. Relâchez votre bras droit. Et appréciez les sensations. Le calme dans vos muscles. La détente dans votre bras. Dans votre avant-bras. Dans votre épaule. Maintenant, vous allez contracter les deux bras en même temps. Allez-y, fortement, fortement, de plus en plus fort les deux bras. Contractez vos deux bras, fort, fort, fort, fort, fort, de plus en plus fort encore, encore. Et relâchez. Sentez la vague de décontraction qui vous parcourt. Les muscles au calme. Au repos. Ressentez ce qu'éprouve votre corps, vos bras, vos avant-bras, vos épaules. Maintenant, vous allez pouvoir travailler vos épaules. Contractez l'épaule gauche, allez-y de plus en plus fort, encore, encore, encore, l'épaule gauche. Sentez comme la contraction irradie vers le bras et l'homoplate. Contractez, contractez l'épaule, observez les modifications dans votre épaule, votre bras, le haut de votre dos, contractez. Et relâchez. Voilà, relâchez votre épaule et remarquez les différences qui s'opèrent en vous. Qu'est-ce qui a changé Que ressentez-vous Juste observez les sensations dans votre épaule, votre bras. Le haut de votre dos. Maintenant, contractez l'épaule droite. Allez-y, l'épaule droite de plus en plus fort. Allez-y, allez-y. Sentez, sentez la contraction de l'épaule, du bras, de l'omoplate. Allez-y, l'épaule droite. Contractez, contractez et observez les modifications. L'épaule, le bras, le haut du dos. Et relâchez. Relâchez votre épaule. Et remarquez, qu'est-ce qui a changé. Que ressentez-vous Juste observez les sensations de votre épaule, votre bras, du haut de votre dos. Qu'est-ce qui est différent Maintenant, vous allez pouvoir contracter les deux épaules en même temps. Allez-y, contractez, contractez, contractez, plus fort, plus fort, plus fort. Tenez encore, encore, encore les deux épaules. Encore un peu. Allez. Voilà, et relâchez. Relâchez et profitez de la profonde détente musculaire qui s'installe en vous maintenant. Profitez et observez-la, juste la contempler. Constatez la profonde détente de vos doigts, de vos mains, de vos poignets, de vos avant-bras, de vos épaules, du haut de votre dos. Vous allez maintenant pouvoir vous occuper du bas de votre corps. Contractez tout votre pied gauche. Jusqu'au bout des orteils, le pied gauche contracté. Crispez le pied, allez-y, crispez le pied gauche. Fermement, fortement. Contractez vos muscles, encore, encore, encore, allez-y encore. Voilà, et relâchez votre pied gauche. Constatez encore une fois comme vos orteils. Votre pied. Votre cheville se détend quand vous relâchez toute tension. Observez et profitez de cette détente. Autour du pied droit, allez-y, contractez votre pied droit, le pied, les orteils, fort, fort, crispez le pied, allez-y, plus fort, encore, encore, encore, encore. allez, encore un peu, encore, voilà, et votre pied se relâche. Et encore une fois, vous pouvez observer. Tout ce qui change de votre pied et ailleurs. Toutes les sensations. Tout ce que vous ressentez. Maintenant, vous allez pouvoir contracter les deux pieds en même temps. Allez-y, allez-y. serrez les serrez, serrez. Contractez, crispez les pieds, les deux, les deux. Allez-y, allez-y. Plus fort, de plus en plus fort. Encore, encore, encore. Bien, et relâchez. Laissez vos muscles se détendre naturellement. Encore une fois, contemplez simplement ce qui se passe en vous. Ce que vous ressentez. Ce qui est différent. Et contractez votre cuisse gauche. Allez-y, la cuisse gauche de plus en plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, encore, encore, encore, encore, encore un peu. Les sensations dans la cuisse, le mollet, la fesse, la hanche. Contractez et relâchez. Relâchez le muscle de votre cuisse gauche et sentez la détente dans votre cuisse. Votre mollet. Votre fesse. Votre hanche. Laissez venir à vous toutes ces sensations. Maintenant, vous allez contracter votre cuisse droite. De plus en plus fort, plus fort, plus fort, encore, encore, encore, encore la cuisse droite. Allez-y encore, tenez, encore, encore, encore la cuisse droite, encore, encore, encore un peu. Et relâchez votre cuisse. Relâchez la cuisse et sentez les muscles au repos. Et toutes ces sensations qui se présentent à vous. Voilà. Maintenant, les deux cuisses en même temps. Contractez, contractez les deux cuisses. Allez, les deux cuisses en même temps, fort, fort, fort. De plus en plus fort, encore, encore, encore un peu, encore. Tenez, tenez. Et relâchez. Relâchez les muscles. Et sentez la vague de détente musculaire qui vient des cuisses. Et va vers les mollets, vers les fesses, jusqu'à vos hanches et même au-delà. Maintenant, vous allez pouvoir contracter très fort vos fesses. Serrez, allez, serrez très fort, très fort, contractez, plus fort, plus fort. Allez, observez les tensions dans vos fesses, vos cuisses, le bas de votre dos, vos hanches, votre ventre, serrez, serrez, contractez, encore, encore, encore, plus fort, encore, et relâchez vos fesses. Et remarquez ce qui change dans vos fesses, dans vos cuisses, dans le bas de votre dos, dans vos hanches. Et dans votre ventre. Et puis recommencez à nouveau à contracter les fesses. Fort, fort, fort, fort, fort, de plus en plus fort, très fort. Allez-y, fort, encore, encore, encore, encore. Contractez, contractez. Allez-y, contractez, serrez les fesses. Encore un peu, encore. Et relâchez. Et observez cette détente qui irradie de vos fesses vers vos cuisses. Le bas de votre dos, les hanches, le ventre. Maintenant, vous allez passer au centre du corps. Le torse, le ventre, le dos. Allez-y, contractez votre torse. Encore, encore, encore, encore, contractez. Le torse, le ventre, le dos, contractez, contractez tout le centre du corps. Contractez encore, encore, et relâchez. Relâchez, et laissez votre corps reposer. Écoutez les sensations. Juste laissez venir ressentir le relâchement musculaire. Une deuxième fois, tout le centre du corps, le torse, le ventre, le dos, contracté, contracté, contracté encore, encore, allez-y, allez-y, contractez, tout le centre du corps, encore, encore, plus fort, encore, encore, encore, et relâchez. Voilà. Lâchez les muscles, sentez-les reposer calmement, sereinement. Juste laisser le torse au repos, bercé par votre respiration. Maintenant, vous allez pouvoir terminer avec le visage. Contractez tout votre visage, allez-y, le front, autour des yeux, votre nez, vos joues, votre bouche, votre mâchoire, votre cou. Fort, fort, fort, fort, fort, contractez encore, encore, allez-y. Tout le visage, en grimace, contracté, contracté, contracté, et relâché. Voilà, relâché, constatez la détente, la lourdeur, la relaxation de vos muscles faciaux. Et encore une fois, contractez le visage. Allez-y, contractez, contractez, fort, fort, fort, encore, encore, encore. Allez-y, le front, les yeux, le nez, les joues, la bouche, les mâchoires, le cou, tout, tout, tout, contracté, encore, encore, encore, encore, encore, et relâchez. Relâchez votre visage, et profitez de cette sensation, de ces sensations. Maintenant, contractez tout votre corps, tout votre corps en une fois, le haut, le milieu, le bas, la gauche, la droite, le centre, allez-y, tout le corps contracté, contracté, contracté, plus fort tendu, contracté, encore, encore, encore, encore, plus fort, encore, tenez, et relâchez, respirez, et relâchez. Encore une dernière fois, tout le corps en entier, les mains, les pieds, les épaules, les fesses, le visage, le torse, le ventre, tout contracté, allez-y, allez-y, tout le corps, tout le corps contracté, allez-y, allez-y, fort, fort, fort, encore, encore, encore, et relâchez. Respirez profondément. Observez les changements à l'intérieur de votre corps, la profonde détente musculaire et profitez de ce calme, voilà, et profitez de ce relâchement, et apprenez les sensations de votre corps profondément calme et détendu,